On est avec Anne-Sophie, Anne-Sophie que vous avez déjà vue chez nous parce qu'elle est venue euh, la semaine dernière. Et on a eu euh, une assez longue et assez complète interview sur euh, la commission antispéciste dont elle euh, fait partie. Et on s'est parlé un peu ensuite parce qu'effectivement, il y a beaucoup beaucoup de choses dans l'antispécisme, beaucoup d'informations qui sont super intéressantes. Et on s'est parlé, je lui ai proposé de faire des émissions thématiques. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va essayer de vous proposer de temps en temps avec d'autres personnes, comme peut-être Sandra Logier qui est, qui est prof de philosophie, c'est de faire une fois par semaine des thémas sur un sujet en particulier et de pouvoir avancer sur un concept, comprendre un concept. Donc on s'est appelé. Bonsoir, <rire> ouais, je suis super contente de, de pouvoir revenir et puis euh, contente que ça, ait, que ça ait pu intéresser. Et euh, en fait, je discutais justement avec euh, Albin de l'équipe Télév Debout qui demandait si on avait éventuellement des petits, euh, euh, des petits films courts, des petites choses qui pourraient aussi euh, être de la, de, voilà, de la nourriture... Euh, de, de l'esprit et alors il se trouve qu'en fait euh, j'y ai pensé directement et c'est pas mal en fait pour faire le lien enfin pour faire pour euh, euh, il se trouve qu'en fait à Montréal il y a une commission antispécisme qui s'est montée euh, de, quand Nuit Debout est arrivé à Montréal alors eux ils ont un système qui est pas tous les jours ils essaient de faire une fois par semaine ils tiennent une place ah oh, mais c'est bien c'est génial ouais. et euh, il y a aussi une commission à, à Toulouse ça je crois que j'avais dit la dernière fois et euh, la commission antispécisme de Montréal et entre autres euh, il euh, y a entre autres Carl Sossi Bouffard qui est un, un enseignant en, en éthique animale qui enseigne à Dawson. Et euh, cette euh, matière, en fait, une, cette, cette, cette science d'éthique animale fait partie de cours de philosophie qui commencent seulement à arriver en France. Enfin, seulement, qui chouette arrive en France. Et du coup, euh, c'est des vidéos qui sont en langue française, en langue oui, anglaise Oui, parce qu'il est québécois. Alors, euh, il a l'accent il a, il a québécois. C'est assez rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire. Mais euh, il est enseignant et je trouve que ça peut être pas mal intéressant pour les pour les étudiants il y a, il y a donc en fait c'est enseigné depuis l'année dernière à strasbourg il y a un module assez court mais il y a quand même un module d'éthique animale euh, et il y en a un autre qui va ouvrir à limoges euh, il y a beaucoup de choses sur animal. internet aussi maintenant finalement parce que tu as pas mal de d'organisations, d'individus qui se s'emparent un peu de la chose. Mmh. Donc j'imagine que si on tape sur YouTube Éthique animale, on doit pouvoir trouver euh, énormément oui, de oui, choses. Oui, oui, oui, Karl Saussier, il s'appelle Karl Saussier Bouffard. Ils ont fait des capsules qui sont très, très bien réalisées. C'est un réalisateur qui s'y est, qui est mis. Et euh, c'est des petites capsules de 3-4 minutes qui, euh, qui permettent de comprendre un peu les bases de cette éthique animale qui, euh, qui nous semble débarquer alors qu'en fait, elle a 25 siècles. Mais si tu veux, on essaiera de les contacter, puis s'ils acceptent, on essaiera d'en diffuser un après ou avant ah chacune mais sont, des interviews qu'on ferait. Ils fait. seront super contents, c'est en diffusion libre sur YouTube, et en fait, eux, ils ont fait ça aussi, parce sachant qu'il n'y a pas des cours d'éthique animale en France, il n'y en avait pas, ça commence seulement, pour permettre aux étudiants de s'y intéresser. Comment ça s'appelle, tu me dis Comment s'appelle euh... La vidéo, comment on ah, la retrouve sur internet Eh ben, c'est euh, spécisme et en fait si on tape Carl Saucier Bouffard, mais je vais je vais l'indiquer à D'accord, on essaiera de on essaiera de vous les trouver puis voilà. on essaiera de les télécharger pour vous les diffuser de temps en temps ces petites pastilles éducatives pour euh, un peu comme des gueules je pense pour l'éthique animale. Voilà c'est... Du coup pour expliquer un peu ce que sont les choses. C'est ça. Alors nous, Alors, nous aujourd'hui, juste aujourd pour que j'explique aux gens, donc on a décidé de... Anne-Sophie elle est, elle, est, elle est pleine d'infos, pleine d'envie de, pleine de communiquer sur l'antispécisme et, et je lui ai dit est-ce que tu peux par exemple essayer de penser à une thématique particulière. Aujourd'hui tu m'as dit qu'on voulait parler de l'assiette politique. Ouais. L'assiette politique en gros ce serait que notre façon de manger et de consommer a une incidence sur la politique du pays dans lequel on vit et du monde en général Sur le système. Alors explique-nous ça. Directement sur le système. En fait, hier, on a eu l'occasion pour le 100 mars, euh, il y avait euh, sur la place la possibilité que les commissions présentent euh, leurs travaux et disent voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis deux mois euh, euh, Et nous, on, on a proposé euh, cette euh, assiette convergente euh, 100% végétale. Bon. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est pas super glamour. 100% végétal, ça veut dire sans œufs, sans crème, sans viande, sans que des plantes, en fait. Et des légumes Tout ce qui est végétal. D'accord. Tout ce qui est végétal. en autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais le pain, c'est possible c'est assez rigolo parce qu'effectivement, on est assez rapidement angoissé parce qu'on se dit, ah euh, mais euh, euh, qu'est-ce qu'on en fait le pain déjà Alors, tu rappelles que c'est avec la farine et de l'eau, tu vois, avec du levain. Euh, donc... Mais dit comme ça, ce n'est pas glamour, mais en réalité, c'est un, une véritable démarche politique. Parce que l'antispécisme, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement mondial qui commence à arriver un petit peu en France. Euh, et pourquoi c'est... Alors, le texte s'appelle « L'assiette est un espace politique ». Et c'est un texte... nous en avons un peu parlé vite fait la dernière ouais, fois. Voilà. Et donc, on a présenté hier. Et euh, ici, à Nuit debout, on a... Si tu devais l'expliquer à un enfant de 10 ans, par exemple, tu lui expliquerais quoi je lui dirais, euh, si tu as la possibilité d'agir à l'endroit où tu es, petitement, avec tes moyens, tu as 10 ans, et si tu avais la possibilité d'agir pour que euh, le monde dont tu rêves... C'est les colibris en fait, ah, chacun fait sa part C'est exactement ça. C'est les colibris. C'est un système de colibris. Parce qu'on on, on a des montagnes devant nous. Si on veut changer le système, et c'est ce, ce à quoi on réfléchit ici depuis maintenant deux mois, en se disant ben, « ça, ça ne va pas, ça, ça va pas ». On cible d'abord. On commence par cibler les problèmes. Et après, on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait euh, bouleverser ce système, s'en défaire et en créer un autre. Mais ce sont des montagnes énormes. Et bien sûr, il y a des pieds d'argile. Mais en attendant qu'on puisse euh, changer, déplacer ces montagnes. Il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et le principe du colibri, effectivement, c'est que si chacun s'y met, on ébranle le système, de fait. Et donc, du coup, l'assiette politique, c'est pas qu'être consomme-acteur, c'est que pas qu'en achetant, c'est aussi en, en fonctionnant différemment, en, en changeant notre mode de, de réflexion, nos habitudes, ouais. euh, nos pensées. Ben, C'est-à-dire que, par exemple... On est, euh, Il y a une commission écologie, on est tous ici, On est pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de, de, de, de climato-sceptiques sur la place. On est à peu près tous conscients que là, il faut quand même un peu changer les, le mode de fonctionnement. Ça a beaucoup déconné les générations passées, il faut qu'on rattrape le coup. Comme tu le disais la dernière fois, on est, on est une génération et tu es une génération où euh, on se prend tout sur la gueule et euh, comment on va faire Barack Obama disait à la COP21 une phrase qui, qui est un peu restée dans les esprits qui est, on est la première génération à subir les conséquences du réchauffement climatique et la dernière génération à pouvoir y faire quelque chose. Et voilà. Et c'est vrai qu'il a pas mal résumé les choses. Et je crois choses. même que quelqu'un a dû faire un truc, on est à, sur une année, on est 12 mois et là on est à quelques secondes avant minuit. En août, hein. en août maintenant, on est, euh, on est, en, quelques on est secondes. en crédit euh, ouais, sur, euh, voilà, sur, est sur les, les, les besoins de la planète. Ouais. Donc en fait on peut agir, mais comment agir par exemple sur des multinationales Comment Comment on fait pour agir sur ERDF, comment on fait pour agir sur des énormes On en groupes. a parlé un peu avec, il euh, y avait euh, donc euh, euh, Jean-François juliard qui est le directeur général de Greenpeace qui était là hier. On a parlé un peu des alternatives comme euh, Enercop au lieu d'EDF. On a parlé de certaines choses. Effectivement, on parle souvent de Monsanto. Parfois de les, de les, de les fragiliser aussi en cessant d'acheter leurs produits. Je pense que les gens en ligne connaissent un peu les marques. Même pour les gens qui veulent manger bio ou propre, les hein, ouais. marques de jus de fruits, hyper connues... Euh, Tropicana, Alvaï, etc. C'est du Monsanto, moi j'adorais ça, j'en achète plus parce que ça m'agace de leur donner de l'argent. Est-ce que c'est ça l'assiette politique C'est exactement ça, ça démarre du même principe. Alors, c'est... Euh, ça s'axe sur six points. Pourquoi l'assiette est un espace politique C'est déjà que c'est un espace qu'on peut tous s'approprier à notre mesure. Euh, évidemment, euh, celui qui n'aura pas les moyens de sortir son billet ou sa pièce pour aller... Payer ou choisir lui-même quelque chose, il va être dans une nécessité, il va se nourrir de ce qu'il va pouvoir trouver ou de ce qu'on va lui donner. Ici, à Nuit Debout, on a une cantine, les gens viennent, donnent ce qu'ils peuvent et la commission antispécisme a tenu régulièrement cette cantine qui était donc végétale. Et, mais celui qui a le choix, celui qui a le pouvoir dans sa main d'un billet et d'une pièce, si lorsqu'il paye, il arrive à se dire « là, je fais un geste politique », je vais choisir plutôt ça que ça. Parce qu'en faisant ça, c'est une toute petite chose, mais j'agis contre ce système, le monde, la loi El Khomri et son monde. C'est exactement ça ce qui se passe. Alors il se trouve, pourquoi la commission spécisme s'intéresse à cette politique de l'assiette C'est qu'il se trouve que la, première, la, deuxième cause, pardon, la deuxième cause des gaz à effet de serre, c'est la fabrication de la viande. Ça c'est un chiffre qui a été posé, c'est sourcé, c'est l'ONU qui le dit, et suivant même Ça les. Ça coûte énormément d'eau aussi. Euh... Voilà, non, la, la première des causes euh, de la viande euh, qu'on met dans notre assiette, on peut ne pas y penser, mais quand on se met à penser que ce petit morceau de viande est, euh, engendre et nourrit un. un un réchauffement climatique, c'est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la viande en soi, c'est-à-dire c'est le temps qu'il faut pour élever la bête. Bien sûr. Il y a l'eau qu'il faut pour la nourrir, il y a le, les trois quarts de la planète qui sont finalement des, des, des plants de, de soja pour faire des céréales animales. Ben là, tu es en train ensuite. exactement de lister les suivantes. Donc, en fait, c'est la deuxième cause du réchauffement climatique. La deuxième, la, le deuxième argument pour laquelle l'assiette politique, euh, pour laquelle une assiette 100% convergente, parce que c'est dans une idée de convergence des luttes qu'on l'a proposée euh, et végétale, c'est qu'il y a 850 millions de gens sur cette planète qui euh, meurent de faim qui n'ont pas accès à la nourriture et à l'eau et quand j'étais petite on me disait toujours euh, mais mange ta viande il serait bien qu'on le petit éthiopien Alors, moi je suis d'une génération où on avait, il fallait ramener des sacs de riz là, euh, pour les envoyer en Éthiopie. Et donc euh, les parents qui faisaient culpabiliser en disant « si tu manges pas, on va l'envoyer par colis postal ». Évidemment, c'était… Bon, voilà. Et en fait, ils avaient raison à un endroit, ils avaient tort à un autre. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, les enfants qui crèvent de faim de l'autre côté de la Terre, ils seraient bien contents d'avoir ce que je ne veux pas manger parce que je suis capricieuse. Mais par contre, ils seraient super contents que j'arrête de manger de la viande. En fait, le truc, c'est qu'on a aussi… Euh je pense qu'il faudrait faire un, un, un épisode sur l'histoire de l'alimentation mais je pense que c'est euh, très européen c'est très post-guerre euh, c'est-à-dire on a manqué de viande pendant les guerres du coup euh, ça a été une terreur absolue de ne plus pouvoir avoir de viande pour survivre on a fait croire qu'il fallait de la viande à une époque où les gens pouvaient être carencés pendant les guerres, etc. donc il faut manger de la viande rouge pour créer des globules rouges pour plein de choses et effectivement à un moment où on, on s'est dit qu'il fallait manger de la viande tout le temps, tous les jours presque à tous les repas effectivement c'est devenu un peu excessif et puis, c'est surtout n'importe quelle viande. C'est-à-dire, comment savoir ce qu'il y a dedans, au-delà du fait. Bah, c'est les 30 glorieuses. Les gens dedans. qui mangent de la viande hachée en supermarché n'ont aucune idée de ce qu'il y a dedans. Il y a potentiellement de l'os, des tendons, euh, des abats, plein de choses, mais assez peu de filets. Il bah, y a de l'animal, ça c'est sûr. Oui. Il <rire> y a des, tous les bouts des animaux qui sont dedans. Et effectivement. Je veux dire, même pas les bouts qu'ils aimeraient manger, véritablement. Ah euh, oui, final. de toute façon, c'est vaste. Hein. Ça, ça s'appelle un steak haché. Et puis après. Euh... On sait que c'est du bœuf, d'ailleurs en fait c'est pas du bœuf c'est de la vache. Ça c'est aussi assez marrant d'ailleurs, mais en fait ça c'est un autre sujet, c'est sur la sémantique, comment est-ce qu'on a transformé. On dit qu'on mange du poulet alors qu'en fait c'est une poule, l'animal. On dit qu'on mange du bœuf alors qu'en fait c'est de la vache. Et c'est pareil pour... Oui c'est pareil d'ailleurs pour quand on dit qu'on va manger du mouton, en fait c'est de la brebis. Et euh, on, on masculinise les animaux qu'on va manger. Peut-être, moi je me suis dit l'autre jour, que peut-être que c'était parce que c'était pas super glorieux d'avoir... Il euh, y a le côté un petit peu, tu sais, alors là, c'est le côté sexisme. Une femme, une, une femelle, serait euh, peut-être un petit peu euh, plus vulnérable qu'un mâle, tu vois. S'attaquer à aller tuer euh, un, un, ah, un mouton ou un, ou un taureau, tu vois. Un bœuf, le bœuf est plus fort. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en réalité, on mange pas de bœuf, mais de la vache. Mais là, en sûr. fait, c'est peut-être aussi parce que... Euh... Les enfants, quand ils voient des, des animaux dans les champs, ils disent euh, « ah la vache », ils ne disent pas « oh le bœuf ouais. ». Donc peut-être qu'on a un affect particulier Mais pour ouf. un nom, qui fait que d'un seul coup on dit euh, même « agneau », tu vois « agneau » ça pique un peu quand même. Ouais, ouais, quand ça. on dit « on mange un agneau », c'est dur. Il y a quelque chose qui s'éveille en nous, qui n'est pas hyper euh, ouais. décomplexé. Mais tu as raison, d'ailleurs on dit « on ne va pas dire qu'on va manger un agneau, on va dire qu'on va manger deux agneaux ». C'est plus l'animal, c'est de la matière comme on dit. On va manger de la salade, on va manger du pain, on mange une matière. On va le veau et l'agneau. Enfin moi je, pardon, j'en mange. Et effectivement c'est des viandes que j'apprécie. Mais quand on réfléchit qu'on mange des bébés, c'est-à-dire il y a des, des espèces extraterrestres oui. qui pourraient nous regarder en se disant ils sont quand même assez étranges. Ils parlent de, de respect, de droits de l'homme, mais mais c'est vrai qu'effectivement, on mange les bébés d'une espèce qui n'est pas la nôtre. Oui, alors ce sont des bébés absolument. Et ceux qu'on va tuer en pensant qu'ils sont adultes, en fait, ne le sont pas encore. Parce que par exemple, une vache, elle a une espérance de vie d'à peu près 18 ans. Mais on va la tuer à l'âge de 6 mois. Donc à six mois, on considère que c'est un, une vache adulte pour l'alimentation pour Ce qui importe, en fait, c'est de faire grossir les animaux les, les, le, le plus rapidement possi possible pour faire plus rapidement possible de la viande. D'ailleurs, les animaux, quand ils sont encore vivants, on dit que c'est de, de la viande sur pâte. Euh, dans le cochon, on va parler de, de minerai, C'est-à-dire que les, les animaux sont encore vivants, que déjà, on les considère comme au prix au kilo. Qui, qui dit ça ah ben ça dans c'est tout simplement le dans le, dans le réseau de l'élevage ce sont des termes qu'on emploie qui, qui qui sont assez significatifs c'est à dire que l'animal est vivant et effectivement on le on le considère uniquement comme de la que, comme de la viande comme comme comme une matière à, à consommer enfin à vendre c'est un échange commercial alors Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors pour en revenir à l'assiette politique, c'était qu'effectivement, première, euh, première euh, deuxième cause des gaz à effet de serre, suivant certains calculs, ce serait la première, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est la deuxième. La deuxième raison pour laquelle c'est une assiette végétale et convergente, euh, 100% végétale et convergente, pardon, c'est que, euh, donc, tu as 805 millions de personnes qui crèvent de faim, et il se trouve que pour faire une protéine animale, il faut entre 7... Et 15 protéines végétales. Donc, si on veut nourrir le plus de monde possible, évidemment, ce serait quand même vachement plus comment dire, pertinent que ces céréales, euh, qu'on qu cultive du céréal pour nourrir les gens, plutôt que ce soit pour nourrir un animal, pour faire euh, un rapport qui n'est pas très intéressant, une protéine animale entre 7 et 15 protéines végétales. Est-ce qu'il y, est qu y a quand même, je, je fais une toute petite aparté pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on a aujourd'hui des preuves scientifiques qui montre que euh, l'organisme n'est pas défaillant s'il ne mange plus de viande. Les... Moi je pense à ma mère par exemple, euh, à qui j'explique que j'en mange de moins en moins, euh, pas parce que j'ai voulu me priver de quoi que ce soit, mais parce que c'est venu assez naturellement. Donc j'aime je, je, je, encore la charcuterie, je mange encore de la viande de temps en temps, j'en achète petit en supermarché en tout cas. Euh, elle me dit mais tu as besoin d'en manger un peu, au moins pour tes globules rouges, au moins une fois par semaine, mange de la viande rouge. Est-ce qu'on a creusé un peu Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ça crée des carences ou pas Est-ce que toi, tu t'es penchée sur la question Oui, alors euh, moi, personnellement, je ne je suis, suis pas scientifique, non. Mais par contre, je me suis penchée sur des sources, effectivement. Et il y a un organisme qui s'appelle l'ADA, qui regroupe euh, plus de 72 000, 72 000 nutritionnistes du monde entier. Nutritionnistes Oui, 72 000 qui ont, ont conclu que la meilleure alimentation n'on sait pas est-ce que ce serait possible est-ce que ce, ça conviendrait pas trop mal c'est meilleure alimentation possible pour euh, l'espèce humaine c'est l'alimentation végétarienne pour tous les groupes sanguins ah oui pour tous les groupes sanguins Non mais parce qu'il y avait eu aussi euh, une époque où on se disait que les groupes O comme originel enfin selon son groupe sanguin on pouvait avoir des besoins différents des carences différentes, des traitements différents d'ailleurs en fait si on s'exporte en Inde, par exemple, ou dans d'autres régions du monde où c'est pas du tout la norme de manger de la viande. Non, mais du poisson, par exemple. L'Asie mange énormément de poissons, par exemple, par rapport à nous. Par exemple, prenons, les, de, de, prenons des, des cultures où ils ont décidé, eux, de ne jamais manger les animaux. Eux, c'est pour des raisons d'éthique religieuse. C'est qui eh ben, Tu as des hindouistes qui ont, des, qui ont décidé qu'effectivement, on allait prendre du lait alors on exploite quand même l'animal, on va prendre du lait, on va prendre des œufs, mais on ne va pas manger les animaux. Euh, en Chine, en fait, alors qu'aujourd'hui, à force de copier notre modèle, enfin de copier, à force qu'on exporte notre modèle euh, là-bas, ils mangent de plus en plus de viande, et c est, c est, on est très très grand consommateurs de cochons, mais en réalité, il y a en ils sont encore en Chine, euh, par rapport à l'ensemble de la planète, Ça, ils représentent 40% des végétariens de la planète en Chine, malgré tout. Donc en fait, c'est simplement de se dire, bah, puisque eux survivent depuis des siècles et des siècles en ne mangeant pas d'animaux et qu'ils sont en pleine peau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on peut pas. On a des métabolismes différents d'un continent à l'autre, on, on est, est porteur de, de la génétique de ses parents. Je fais exprès l'avocat oui. du diable, hein. c'est-à-dire euh, tout changement radical d'alimentation, etc. est problématique. Pencher, tendre vers quelque chose qui soit différent, c'est largement possible. Mais effectivement, si tu prends quelqu'un d'un environnement et tu le plonges dans un autre environnement avec une autre alimentation, en général, ça crée aussi des dégâts parce que, sans s'en rendre compte, on a les anticorps qui correspondent à une, à une certaine alimentation, à une certaine région du monde, à certaines conditions extérieures aussi. Alors, je pense que quand on mange, là, on est en train de se réfléchir. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on pourrait ne plus manger des animaux et puis être en super forme Alors. Euh... Je pense que ce n'est pas le genre de question quand on se pose, quand on mange tous les jours. En fait, on n'est pas en train de se demander, tiens, est-ce que j'ai bien pris mon ferme, est-ce que j'ai bien pris ma, ma vitamine, machin, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent un truc qui revient quand on se dit, oui, mais si on mange végétal, est-ce que tu es sûr que, bon, le gars qui va manger ou la femme qui va manger, euh, euh, choisir de manger une saucisse euh, ou euh, un bœuf bourguignon ou une choucroute, machin, elle n'est pas en train de se dire, je me fais du bien pour ma santé. Elle est en non, train mais Par contre, ceux qui, ceux qui hésitent à ne plus en manger du tout peuvent y penser. Maintenant, oui. c'est vrai que les nutritionnistes, par exemple, euh, même des médecins, disent euh, les produits laitiers, la vache, c'est très mauvais. Ah oui, c'est machine est... à cancer, on ça commence à est... le dire. Mais... Trop de viande rouge, c'est extrêmement mauvais aussi. Donc, on commence à dire que les excès sont mauvais. Effectivement, on va vers une diminution de, en de fait, la En fait, on est omnivore. Déjà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est... euh, y a beaucoup de gens qui disent, parce qu'ils mangent de la viande, ils disent, oh ben, on est carnivore. Pas du tout. On est omnivore, on est omnivore comme un cochon d'ailleurs. Les cochons sont omnivores. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va leur donner à manger leurs congénères pour qu'ils soient en pleine forme. Donc, on leur, on leur donne des, des, des céréales. Et même eux, si, quand ils sont en liberté, ils vont aller boulotter ce qu'ils trouvent, essentiellement du végétal. Et possiblement, s'ils tombent sur un cadavre, parce que le cochon n'est pas un très grand prédateur, donc il va éventuellement tomber sur un cadavre d'un bout d'animal, peut-être qu'il va le boulotter, et encore, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas forcément agoutant, ça sent très fort. Mais nous, on est omnivores. Alors, être omnivore ça veut dire que c'est... C'est descriptif, ce n'est pas prescriptif. Omnivore, ça suppose qu'on peut digérer tout, on peut manger de tout. On peut, que ça ne veut, veut pas dire qu'on doit. Voilà, exactement. Ce n'est pas une prescription médicale. Donc, après, euh, pour ce qui est du régime végétalien, la seule chose euh, dont ça veut dire qu'on va retirer également le lait, Alors, il se trouve que le lait, oui, ça tombe maintenant enfin. Alors, le lait, en fait, c'est aussi un, c est, c est, c est totalement relié c'est des lobbies. Alors, là, vraiment, ce n'est pas de la. Paranoïa, hein, C'est tout simplement totalement relié. Le lobby du lait et le lobby de la viande sont entièrement reliés. Pourquoi Parce que euh, quand on fait du pour avoir du lait, bah, il faut que la vache elle fasse un veau. Parce que ne va pas faire de lait autrement. Elle porte son veau pendant 9 mois et paf, euh, elle, bah, elle accouche. Enfin, on ne dit pas elle accouche. Elle met bas. Elle met bas. La sémantique est importante. Et donc du coup, elle met bas, on lui prend euh, son petit pour en faire de la viande donc en fait c'est très très rentable une vache laitière parce qu'en fait d'un côté on lui prend son lait c'est ça qu'on appelle ça une vache laitière et ben voilà euh, c'est ça et doux je suis pas une vache laitière mais ben exactement voilà. ou alors on va tondre la laine sur notre dos ouais. enfin on nous prend tout quoi et, euh, et effectivement cette machine à lait a été lancée après la guerre et on a fait croire à tout le monde qu'il fallait absolument boire du lait et ce n'est que assez récemment en fait, je crois que ça date de septembre dernier que enfin des études scientifiques ont été faites. Mais au fait, y a-t-il vraiment... Ce fameux calcium nécessaire pour les os. Mais disons qu'on est la seule, euh, on est la seule espèce à boire le lait d'autres espèces. Aussi, ouais. Ça... Par exemple, c'est-à-dire euh, effectivement les, les enfants euh, devraient boire euh, du lait de femmes. A priori. Oui. Pardon. Euh, bah oui. Comme euh, les, les, les veaux, euh, les veaux euh, boivent le lait de leur mère, etc., etc. Mais en général, on, on garde le lait de l'espèce. Et nous, on a commencé à transformer le lait de l'espèce, donc. Bon, tort ou raison, je cherche pas à prendre parti, j'explique simplement qu'effectivement, si on prend un peu de hauteur, on se dit que c'est pas si naturel que ça, c'est pas si normal que ça. Mais par contre, euh, effectivement, on se dit, bon, il y a de plus en plus de gens qui, par exemple, les intolérances au lactose sortent du lait mmh. et vont vers euh, du lait de soja. Mais bon, après, on se dit, alors le soja, c'est déjà un problème parce qu'il y a du soja partout et qu'on est en train de flinguer la planète avec ça. C'est pas soja. le même. Hein. Ah, c'est pas le même. Non, enfin, ça veut dire que ce pas exactement. cest à dire qu'en en fait, je pense qu'il y a encore plein de fils à tirer là. Euh, on à... arrivera pas. On fait des on fait les vagues comme ça. Euh, ce que je voulais te dire, c'était par rapport au par rapport lait. Au... Oui, effectivement, voilà, on est c'est la seule espèce qui buvons qui buvons du lait d'une autre espèce. Et euh, là où c'est complètement dément, c'est qu'en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait de la vache Qu'est-ce qu'il y a dans le lait de, de, du, du, du, du sein maternel d'une femme Il y a en fait tous les nutriments nécessaires aux nourrissons. Alors il se trouve que euh, si on met à côte à côte un, un bébé humain et euh, un bébé veau, un bébé, un bébé, enfin un veau, on voit bien qu'il y a une petite différence de morphologie tout de même. Oui, c'est-à-dire que lui va prendre 10, 20, 30 kilos en quelques semaines et voilà. nous on a besoin de prendre beaucoup moins que ça. Exactement, sauf que dedans il y a toutes les hormones de croissance. Donc c'est totalement aberrant, c'est-à-dire qu'on va se bouffer toutes ces hormones de croissance. Il se trouve que ça crée d'énormes problèmes, et particulièrement d'ailleurs chez les hommes. Euh, et euh, ils se sont aussi aperçus que on parle tout le temps d'ostéoporos chez les personnes âgées. ou quand, dès, quand on se cassait un bras quand on était gamin, vite, vite, vite, plein de yaourts, bah, oui. il se trouve qu'en fait c'est exactement le contraire qui se produit. Et en France, ou dans tous les pays où on mange énormément de fromage, donc la France, on est quand même euh, les rois du fromage, ben c'est là où il y a le plus de problèmes d'ostéoporose. Oui, donc l'idée, ce serait d'essayer de, de surveiller, c'est-à-dire déjà pour commencer, d'essayer d'être attentif. L'assiette politique, pour j'essaie d'y revenir. Oui, on va y revenir. D'essayer d'être attentif déjà avant de savoir. Euh, quoi acheter, quelle marque, etc. Déjà réussir à, à faire la matière, attention en fait. à peut-être prendre conscience de ce qu'on mange. Exactement. Par exemple, euh, quel pourcentage de, de viande je mange par rapport à combien de pourcentage de légumes, par rapport à combien de pourcentage de bah lait Moi, c'est vraiment un rapport. Alors, pour le coup, euh, je suis, je, comme je sais je sais les, les vérifier, moi ça fait deux ans que je suis Toi, t'as l'habitude, ouais. de forme, voilà. Mais, euh, mais, non, et mais et que, je veux dire et juste qu que de les plus gens ne de... se rendent même pas compte, ils ne savent même pas s'ils mangent du lait tous les jours, par exemple s'ils ne se rendent pas compte, s'ils mangent du lait Oui, s'ils mange du lait tous les jours. C'est-à-dire que dans les automatismes qu'on peut avoir, si je demande à quelqu'un est-ce que tu as ce que tu as, as mangé du lait aujourd'hui, ils vont pas forcément avoir le, la prise ah de conscience Ah non, parce qu'en plus il y a une séparation, exactement. raison. tu as C'est pour ça que je t'ai dit ça. J'ai rencontré quelqu'un qui... que le lait, dit... le produit laitier, etc. Il y a oui, tellement oui, de transformation oui, du produit qu'on ne sait même plus quel jour on a mangé quoi. Mais tu sais, et puis il y a aussi un truc euh, qui, qui, est, qui est séparé, c'est que il y a pas longtemps, il y a une, euh, une une femme qui me dit ah oh là là ça y est, j'ai arrêté le lait parce que j'ai vraiment j'ai entendu euh, tout ce qui se passe, etc. J'ai gardé le fromage. Ouais. Et je lui dis ah ben bah t'as arrêté le fromage, ben non pourquoi. Et non. en fait, c'est mach, c'est elle était pas idiope, Alors, tu vois en revanche, en revanche, il y a des études euh, juste sur le fromage euh, qui sont contradictoires, qui ont raison ou pas, qui disent simplement que par rapport aux problèmes qu'on trouve dans le lait, euh, le lait pasteurisé, le lait qu'on trouve en briques euh, au supermarché, euh, dans les produits transformés, euh, etc., ou dans les dans les produits euh, cuits, mm -hmm. euh, ça a neutralisé une partie des problèmes qu'on pouvait retrouver dans le dans le lait. Alors, Alors, voilà. Le docteur Joyeux, je pense si ça te dit quelque chose. Oui, bah, je crois que c'est lui qui parlait de ça, non Le docteur Joyeux. Euh, quand on lui pose la question, mais alors, euh, à quel moment vous allez prescrire, euh, puisque lui, il est vraiment, il est dans la, je vais vous donner des choses bonnes pour votre santé. On n'est pas sur le gustatif, on est vraiment bonnes pour votre santé. À quel moment vous allez, pour qui, quel type de, de, de profil, vous allez conseiller des produits laitiers Et dit, vous savez, quand... Ils des... veulent mourir, c'est ça <rire> La veille de votre départ à l'au-delà. Donc là c'est clair, la réponse est claire, là c'était juste pour, pour rassurer effectivement sur le fait que non ça n'est pas nécessaire pour la survie de l'humain de manger des produits laitiers et il se trouve que c'est même le contraire qui se produit. Non, mais après on peut quand même aussi euh, pour être objectif réaliser qu'il y a des gens... Euh, enfin dont nous et notre gén la génération avant, qui ont, qui ont évolué en mangeant du fromage et du lait tel qu'il était fabriqué à l'époque, alors je ne sais pas si les méthodes de fabrication ont changé aussi, et qui ne sont pas tous morts dans d'affreuses souffrances ou de, de cancer c'est pour ça que... Euh, nous, non, il voilà. y, y a énormément de maladies qui se sont déclenchées, euh, alors qu'on se croit de plus en moins, mais en fait, il y a deux plans, il y a est-ce que manger du lait rend malade, ou est-ce que faut-il manger, si je ne mange plus de lait, est-ce que je vais survivre Moi, je suis plutôt dans l'éthique. Moi, je suis donc, c'est je, je, pour ça que je dis, euh, si vous mangez un produit laitier, vous n'allez pas crever dans la seconde. Euh, moi, c'est peut-être pour répondre à la question, euh, est-ce que si on n'en mange plus, est-ce qu'on va être en forme Donc oui, on va être en forme, puisqu'à fortiori, il se trouve que les produits laitiers déclenchent des maladies. Donc déjà, si on retire les produits laitiers, on n'est plus dans l'exploitation euh, des animaux, parce que quand on parle des gaz à effet de serre, on parle de l'élevage, les vaches, donc le lait, c'est de l'élevage. Donc, on est toujours dans, les, dans la deuxième cause des gaz à effet de serre. On est toujours dans, la, dans cette problématique. Dans le réchauffement climatique. Oui, pas, on n'élève pas les vaches uniquement que pour les manger, mais aussi pour leur mais bien pour sûr, D'ailleurs, elles finissent au bout de deux ans. On appelle ça des vaches qui sont euh, des réformées. Alors, il y, y, y, y, y a aussi un sujet qui m'intéresse vachement, surtout par, par rapport à la loi travail, en fait, et par rapport à, Parce que vraiment, ce, ce, l'antispécisme est un, est un mouvement politique. Mais si on parle des animaux, on ne parle pas que des animaux. Euh, C'est qu'il y a toutes les sémantiques des métaphores. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a dénoncé quand on dit qu'il euh, y a une réforme Une réforme c'est une casse en fait, c'est systématique, c'est euh, pas pour améliorer. Et quand on dit qu'une vache va être réformée, ça veut tout simplement dire qu'elle est envoyée à l'abattoir. D'accord, c'est charmant comme... Euh, tu vois, voilà c'est le, le même mot alors pour te dire voilà donc c'est pour euh, voilà, je vais en revenir juste à l'assiette politique pourquoi est-ce qu'une assiette politique pourquoi est-ce qu'une assiette, est qu assiette convergente est 100% végétale parce que si on ne participe plus à l'élevage si on ne finance plus en fait une industrie qui cause des gaz à effet de serre si on ne finance plus une industrie qui affame la planète je rappelle une protéine animale il en faut 7 ou 15 vége, euh, végétales si on nourrissait directement les gens qui en ont besoin pas forcément de ce soja parce que le problème aussi, c'est une troisième raison, c'est qu'à force de faire de la monoculture et particulièrement au Brésil, en France on est le premier importateur de soja euh, du Brésil euh, et, et il se trouve que ce soja évidemment c'est relié à tout le système de Monsanto. Donc C'est-à-dire que moi à chaque fois que je vais manger mon morceau de viande ici, je finance un système qui fait qu'il y a de la monoculture au Brésil, qui fait qu'il y a du random... En fait, c'est intraçable, on arrive, pas à savoir ce que les... on arrive à savoir à peu près d'où la vache vient, mais il est absolument impossible de savoir ce qu'elle a mangé pendant sa vie. Ce qui est, ce qui est, est traçable impossible. à 100%, c'est que c'est un animal qui a été tué, bon, euh, c'est qu'il y a forcément eu énormément de céréales pour la nourrir, énormément de consommation d'eau, on utilise 70% des terres cultivables de la planète uniquement... Pour fabriquer de la viande. C'est-à-dire, tout confondu, on va les élever alors de plus en plus dans des hangars pour gagner de la place, pour que ce soit plus rentable. Mais il y a tout cet espace, il y a les terres qui sont utilisées, et 40% de, de l'eau potable. Donc, par exemple, pour un régime... Euh, il y, a, il y a la, un régime omnivore, un régime où on va manger de la viande. J'avais les chiffres. Alors là, c'est sourcé aussi. Alors on va essayer de revenir à l'assiette, parce qu'on ouais, a un voilà, peu dégraissé. C'est-à-dire euh, qu'à chaque fois... On a, on a des ressources en eau qui sont quand même limitées. Ça aussi, c'est un, un souci. Autre. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut, faut couper les robinets, la douche, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, etc. Et si on est consciencieux, si on, est, si on, est, on se sent responsable effectivement de l'avenir de la planète et de, de, de, de, de tout simplement des générations qui vont venir, eh ben, on va faire attention effectivement, aux ressources en eau. Alors il se trouve que pour 7 milliards d'habitants, euh, le calcul a été fait des ressources en eau potable, donc il euh, y aurait, 7, 5, 000, enfin, y aurait pas, y a 5 480 litres 5480 litres par habitant de la planète actuellement donc ça veut dire que tous les jours tu vas pas voir 5480 litres mais dans toute ta consommation de plein de choses de l'eau est nécessaire, il n'y a pas que la douche il n'y a pas que quand tu oui, fais la vaisselle c'est à dire qu'on nettoie les rues c'est de l'eau qui est nécessaire pour ma voilà, vie c'est ou... une, une répartition donc en fait aujourd'hui il est compté qu'il y a 5 480 litres par habitant de la planète. Or, manger de la viande, ça consomme 8250 litres par jour. Donc il y a 5480 oui, litres. c'est mais c'est pas. pas, pas euh, un morceau de viande ne représente pas 8000 litres. Non. Oui, c'est ça. Le, ça se rajoute, c'est-à-dire que si. On sait que voilà. Euh, imagine, par voilà. personne, tu veux dire. Oui, si. On sait par exemple, tiens, il euh, va y avoir une feuille à quatre par personne par jour. Et sauf que moi, mon dessin, eh ben, il en nécessite deux. Ah ben, je vais la voler à quelqu'un d'autre pour avoir deux. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est est, est là est où elle justice... C'est de la viande en avion, on prive d'eau une partie de la planète. Tu prives d'eau une partie de la planète et tu euh, manges d'avance l'eau... Il n'y aura plus pour plus tard, sachant qu'en plus on est voué à devenir 9 milliards en 2050. Je comprends. Moi, c'est juste que je, je, je trouve ça super intéressant et à chaque fois j'ai un truc qui me gêne. Ah, bah oui C'est parce qu'à chaque fois on est dans un truc de culpabilisation au lieu d'être dans un truc de conviction. Je dis pas que c'est ce que tu veux faire. Je dis que justement, vu qu'on est une génération. Où tout ce qu'on fait est dangereux, où tout ce qu'on fait a des conséquences, où justement on ne pouvait plus euh, baiser, manger, sortir, fumer, conduire, euh, voyager sans être nuisible pour quelqu'un, quelque chose ou pour nous-mêmes. Il y a un moment où effectivement on fait attention à l'assiette, mais est-ce que euh, on n'a pas plutôt intérêt à, est-ce que véritablement c'est pas quelque chose qui joue contre le fait d'être euh, euh, le nouveau combat, celui qui arrive après tous les autres, qui fait que. On demande aux gens de, de se responsabiliser par rapport à leur alimentation. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'au contraire, t'as l'impression que parfois ils se braquent un peu en disant « c'est pas comme si je faisais déjà pas attention sur tout oui, ». Euh, mais Tu vois, tu comprends ce que je veux dire oui, oui, bien sûr. J'essaie de penser à ceux qui ben, Je vais te Laissez-nous vivre, laissez-nous bouffer, Un autre point de culpabilisation terrible, c'est que, mais ça c'est, euh, une fois de plus, ce ne sont pas des informations d'antispécistes, parce que là je suis en train de te parler de comment est-ce qu'on mange, je mange pas les animaux, alors que moi je suis pour la libération animale, pour le fait qu'on ne les exploite plus et qu'on leur foute la paix. Mais euh, là c'est tombé il y a quelques jours, c'était à la fin du mois de mai, euh, ça y est, la France avait mangé tous les poissons disponibles dans ses eaux territoriales, fin mai. L'année dernière, c'était fin août. Oui, C'est comme le truc en énergie où on se dit on a un crédit sur la planète en tu août l'énergie, etc. Donc là, normalement... Là, c'était l'appel d'ailleurs de Jean-François Julliard qui disait que le gros problème maintenant, ça va être les poissons. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de perdre Mais la population. Quand ouais. tu regardes, tu dis ah bah as une grosse info qui tombe, il n'y a plus de poissons pour la France, on a mangé notre crédit. Tu vas dans les magasins, tu vas dans les poissonneries, tu vas dans les restaurants, il y a du poisson partout, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe Ça veut tout simplement dire qu'on est on allé les ailleurs, ailleurs, Mais ailleurs. Oui. Et surtout qu'ils sont de plus en plus petits et qu'ils n'ont pas le temps de se reproduire. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Enfin, donc C'est-à-dire ce qu'on est, est en train de bouffer la nourriture d'autres euh, populations. Et puis je se trouve qu'aussi il y a un principe de le, le, la surpêche. Ça détruit totalement les fonds marins. C'est aussi d'énormes problèmes écologiques. Et en fait... Donc en gros, la... on devrait manger des graines, des Ah plantes. non, mais je mange pas de graines. Je ne mange pas de graines. D'accord, des céréales ah non, mais je mange. non, mais il y a effectivement, en fait. Les céréales, oui, c'était pour, ré... des... pour répondre à ta cul... au principe de culpabilité. Et, et tu as raison, c'est que euh, moi, il se trouve que je n'ai pas arrêté de manger de la viande. J'ai arrêté de manger les animaux. Donc, ça agit moi, sur moi, sur, euh, sur l'émotion, le, le, l'intellect et l'éthique. Aujourd'hui, tu as invité quelque part, si tu vois, euh, même une charcuterie maison, etc. Tu ne touches plus à rien un œuf à une sauce béchamel, à une crème caramel, euh, tout ce qui vient de l'animal, tu ne peux plus le manger ou tu choisis d'éviter de, d'en manger C'est quoi C'est un fait, rejet absolu C'est dans l'incapacité... J'ai l'impression de te trahir je veux dire, si tu le fais as l'impression de les trahir eux non, je ne peux pas. Non, non, c'est vraiment par analogie. Hein, je, je, je, je, par analogie pour essayer de, de faire comprendre ce qui se passe chez les gens qui sont bouleversés par l'antispécisme et la découverte de l'antispécisme. C'est tout simplement, auparavant, euh, euh, j'étais, et je suis sûr que tu l'es également, et je pense que la plupart des gens ici le sont, on est très affectés par les injustices. Très affectés par le principe de l'oppression du plus vulnérable et du plus faible, contre l'idéologie de la loi du plus fort, contre des pensées de suprématie. Oui, parce que je suis plus fort, parce que je suis comme ça. Que fait le gouvernement Que font les multinationales pour se justifier Ils s'auto-justifient de pouvoir faire souffrir, mais pour eux, ils font pas souffrir. Pour eux, ils se servent. Mais j'entends très bien ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que du coup... Eh bien, s'il s'est le... passé la même chose. Est-ce est que du coup, le travail d'aller vers le vers le local, d'aller vers le bio, de manger moins de tout ça, n'est pas déjà en train de faire ce virage-là, mais de le faire étape par étape au lieu de le faire trop brusque, ben, en, brusquement en, en, moi, Ce qui m'est arrivé à moi ne me le permettait pas. C'est-à-dire que je, je suis passé tout simplement, ce que, que j'expliquais la dernière fois, c'est que euh, aimant les... les Enfin, aimant, je, je ne suis pas une folle dingue des animaux. Tu vois, c'est tout simplement que j'ai récupéré un chien dans la rue qui était abandonné. Je vis avec lui, donc je, suis, euh, je sais que cet animal, en fait, préfère ne pas souffrir, ne pas être enfermé, ne pas être prisonnier, ne pas être mutilé. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un que. Et, pas tu sais simplement monde, que c'est un animal. C'est un, un, un, un. Il a un système nerveux. Il a des plaisirs. Il a des joies. Les gens qui vivent avec des animaux disent tous Ah bah, ben, il a un caractère particulier. Il n'est pas pareil que l'autre. Bon, oui, alors on sait ça pour les chiens, les chats, etc. Mais on a oublié, j'avais oublié, euh, les autres en me disant c'est des machines. Et effectivement, le système et le conditionnement... c'est des clones alors que... Alors que voilà. Ils... Alors que malgré le fait qu'on dise qu ils sont élevés pour ça, elles ont toutes ces vies, tous ces, ces individus ont des caractères différents, totalement différents. Donc c'est, si tu prends un petit peu de recul, <rire> C'est ce qui m'est arrivé. C'est un génocide permanent, tu veux dire Il ben, y a Vincent Messager, je sais pas si, si ça te... va. C'est un, un auteur qui a sorti un livre qui s'appelle euh, Maître et Possesseur et qui reprend la phrase qu'avait dite Kundera, dont j'avais un petit peu parlé la dernière fois, mais je l'avais mal dite, sur le fait que si le cheval avait... Euh, si, si, si le, les écrit la Bible, euh, ça Oui, c'est ça, ils ne se seraient pas donné cette place-là. Il se trouve que c'est des humains qui l'ont écrit, donc bah, voilà, ils ont la mauvaise place. Et, euh, et par rapport à ça, il y a Louise Michel aussi, j'ai encore entendu ça aujourd'hui, qui disait que euh, dans la vie, le, dans le système, il y a toujours les forts et les faibles. Et euh, les forts passent leur temps à, à, à, à, à s'accaparer les faibles. Bon, voilà, c'est ce qu'on vit Comme ici. avec nous. Exactement ça. Oui, Et bien. elle, Louise Michel… On est dans la chaîne alimentaire aussi. Et elle... on est le prédateur de quelqu'un aussi. Et elle, elle, je elle je se connais. disait euh, que ce soit oui. vis-à-vis d'un humain ou que ce soit vis-à-vis d'un animal, le motif est le même. Et elle, il se trouve qu'en fait, elle a écrit beaucoup de, beaucoup de choses sur les animaux. Euh, et elle, elle, elle s'excusait d'ailleurs, elle disait, je, je vous prie de m'excuser, elle parlait de ses concitoyens, de ses camarades qui étaient paysans, mais elle disait combien ça la révoltait, en fait, de voir l'exploitation des animaux. Et Rosa Luxembourg faisait pareil. Et d'ailleurs, les premières, euh, les, les, les suffragettes, sont devenues animalistes assez rapidement parce qu'elles ont vu combien, finalement, c'était la même chose. C'est-à-dire que, puisqu'il leur était insupportable, elles, puisqu'elles étaient opprimées, il leur était insupportable, du jour au lendemain, de s'apercevoir qu'elles opprimaient plus petit qu'elles. Donc, c'était la même lutte. Il se trouve que la différence entre euh, moi et un animal, ça va être que je ne suis pas de la même espèce. D'où le spécisme et l'antispécisme. Oui, et puis l'espèce de hiérarchie aussi qui fait qu'on trouve normal de manger de la viande, mais si on vous parle de euh, manger un bébé phoque, un dauphin, euh, ah bah oui. un éléphant, on va être scandalisé. Bah oui. Manger un chat, un chien, on va dire c'est dégueulasse. Euh manger votre chien, ouais, ouais. manger du cheval, les gens qui montent à cheval. Enfin, on a toujours un affect particulier pour un animal. Et effectivement, on a moins de scrupules sur certains que sur d'autres. Donc déjà, il y a une forme de hiérarchie. Ceux-là ont plus le droit de vivre que d'autres. Ceux-là euh, ceux sont des steaks et cela sont des individus. Oui, mais c'est et et, parce euh, qu'on ne les mange pas. C'est exactement ça. Et alors, du coup, il y a, il y a, je vais faire un petit point là-dessus, parce que c'est marrant, comme tu, tu, tu l'expliques, et moi je peux, c'est super. Parce que tu tiles ta mort, c'est que, euh, non mais c'est vrai, euh, c'est qu'il y a euh, des chercheurs en psychosociologie qui sont posés exactement cette question. -là. Enfin, ils se sont, sont dit, tiens, on v... il y a quand même quelque chose d'étrange chez l'humain, c'est qu'il est capable de dire j'aime les animaux, et en même temps, il est capable de s'engager dans un régime qui de fait, euh, suppose que des animaux ont souffert et ont été tués. On est paradoxaux. Et voilà, et ça s'appelle le paradoxe de la viande, leurs, leurs études. Oui, voilà. c'est exactement ça. Je suis connectée. Je suis en, <rire> Total. en avec toi. Et ça s'appelle. Rien n'a été préparé. Voilà, c'est totalement improvisé. Et, euh, et donc, euh, ils se sont demandés comment ça fonctionnait. Alors, ils se sont servis d'un outil qui existe en psychosociologie. La psychosociologie, c'est euh, de la psycho et de la sociologie. On va étudier l'animal humain, en fait, comment est-ce qu'il se comporte en société, quelles sont ses relations, quand il est en groupe, euh, comment il réagit comment le groupe interagit sur lui aussi. sur une ses... si notre espèce nous regarder à la loupe et... pour comprendre comment on fonctionne. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des mouvements qui sont un peu toujours les mêmes. On essaie de décrypter comment ça se passe dans la psychologie pour qu'on se comporte d'une certaine manière. Et euh, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un outil. Et cet outil, ça s'appelle les dissonances cognitives. Alors, une dissonance cognitive, c'est un outil en psychosociologie qui a été découvert euh, dans les années 50. Et... Euh, mais pas du tout. Et en fait, c'est un outil rigolo. C'est-à-dire que euh, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une conviction On peut se dire, tiens, bah, moi, j'ai la conviction. Alors là, je vais citer Martin Gibert parce que euh, la semaine dernière, j'avais... la semaine dernière, j'avais juste ramené... Je n'ai l'ai pas ramené aujourd'hui. les livres dont tu nous avais parlé. c'était Voir son steak comme un animal mort. Lui, il, est, il enseigne, la... il est philosophe et il est chercheur en, en psychologie. En, en... Psychologie, euh, psychologie, euh, philo-psychologie. Euh, je ne sais plus le. Euh, non, non, il, il, est, il est dans l'éthique et il est spécialisé justement dans la psychologie. Comment, les, comment les, les différentes psychologies et les philosophies ont évolué au fil des temps Par exemple, il y a quelques siècles, on pouvait. C'est bah On allait faire la fiesta on disait Ouais, c'est génial, il y a un mec qui va se faire pendre on va faire la fête. Aujourd'hui, non. C'est vrai qu'on a été bizarre dans le passé. Et mais à l'époque, c'était possible. Donc, psychologiquement, on, la morale, elle était, elle était euh, connectée à, ce, à une psychologie particulière. Donc voilà. Comment ça diffère <coughs> en fait de certaines choses parce que finalement, c'est le la notion d'habitude aussi qui rentre oui. en ligne de compte et qui fait qu'on dédramatise quelque chose de la même façon qu'on peut s'indigner de nous-mêmes en se disant Mais on est plus on est moins scandalisé, moins outré qu'avant quand on passe devant SDF on est moins outré quand on voit les enfants. Tu t'habitues On s'habitue en fait. C'est ce qui nous permet de. de, de C'est la psychologie des... morale, ça est, m'est revenu. C'est psychologie morale, ça. Voilà. exactement ça. C'est-à-dire que en fait, on, a, euh, on est très sensible et euh, pour ne pas être tout le temps en situation de chagrin. Ben, tu vas euh, au fur et à mesure t'habituer, t'habituer, t'habituer, t'habituer. Et pour plein de choses comme ça, c'est comme les mecs qui bossent. C'est en fait, ça s'assouplit quoi, malheureusement. Alors ce qui est chouette, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Parce que la compassion, c'est pas un petit truc comme ça où l'empathie, ça peut du coup énormément se développer. Et euh, on peut avoir énormément, énormément d'empathie pour les humains. Ça va pas en retirer. Euh, si j'en ai, si ai pour les animaux, ça va pas en retirer. En gros, c'est un peu la formule. C'est pas parce que tu as un deuxième enfant que tu les pandas, et qui, voilà, ils sont très doux, ils ont beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, bon voilà. Les baleines, et, les éléphants, on imagine les Ah oui, alors si tues toute la gamme des animaux qu'on ne mange pas. Même et les lions, hein. Ouais. Oui, oh la, on les mange pas. Et beaucoup, dès qu'on va noter le cochon, le mouton, la poule, ça, alors là, plus rien. Et le, ils ont fait une deuxième expérience, ils ont, dit, ils ont ce sont des expériences en psychosociologie, donc en fait les, les gens qui sont euh, dans les expériences ne se rendent pas toujours compte de, le, le, de, de ce qui va leur arriver. On ne leur dit pas, on va vous on, on, on travaille sur le paradoxe de la viande, tu vois. Et donc en fait, on leur montrait une même photo euh, à gauche et à droite. Alors une première photo, c'était une petite... On est bien obligé. Et c'est aussi qu'on a besoin de pas. Une personne... Oui, je parle, j'attends Marjorie, c'est un essai parce que le routeur avait craqué. C'est le routeur qui avait craqué, je ne sais pas exactement pourquoi. Alors ça dessine, des signes, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. En fait, on pense avoir la raison du truc. Xavier Niel, si tu nous entends, il était question qu'on ne soit pas compté en upload. Et il y a un moment où nos cartes téléphoniques, elles explosent. Donc, c'est pour nous ou c'est pour quelqu'un d'autre Les gyrophares. Ah, il y a un ministre qui passe derrière, on ne sait pas lequel, mais... Il y a un cortège. Manuel Valls qui rentre chez lui. Euh... Manu, si tu nous entends... Reste chez toi demain, s'il te plaît, les jours qui suivent. Euh, donc ouais, on a un, un débit qui est limité, notre carte a buggé, du coup on s'est retrouvé en, en statut euh, en limite de débit et donc euh, l'image ne passait plus. Donc Agathe nous a fait un partage de collection avec son téléphone 4G, merci Agathe. On va, on va essayer de, de oui. clôturer l'assiette. Alors, alors, alors voilà, donc en fait c'est euh, du coup pendant cette petite coupure de routeur, euh, profitez pour discuter avec quelqu'un qui passait par là. Je vais expliquer ce qu'on faisait. Et euh, voilà, donc pour résumer en gros l'assiette, je vais essayer de résumer comme j'ai pu t'expliquer en, en 30 secondes. C'est que euh, si... Euh, on veut lutter contre un système et essayer de les branler euh, on va toujours demander aux autres, aux grosses multinationales, aux gros aux gros aux gros on représente toujours là les, le gros poisson qui mange les peu, le petit et puis soudain tous les petits qui vont manger le gros mais en fait on a un moyen d'action concrète qui est tous les jours de pouvoir faire des choix un choix politique se nourrir est une nécessité mais acheter est, une, est un choix politique. ce qu'on appelle les consommateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, véritablement, il y a deux écoles pour attaquer les choses. Il faut continuer à légiférer. Tout le monde est d'accord, il faut continuer à légiférer pour les choses. Mais effectivement, en tant que consommateur, en tant que euh, citoyen, ouais. on vote avec nos cartes bleues. Donc chaque achat, chaque euro dépensé est un vote. Le simple fait de, de payer une facture à EDF, permet à EDF de tenir en nucléaire. Quand on donne cet argent à Enercop, qui propose des énergies renouvelables et durables, on permet à Enercop de se développer, donc de devenir plus gros qu'EDF et donc éventuellement de devenir un acteur majeur des 10, 15, 20 prochaines Donc du années. coup quand tu dis ça, moi si j'entends ça et si j'ai EDF, est-ce que je culpabilise euh, Non, on assume ses choix, mais c'est pas l'alimentation. Ah, l'alimentation c'est plus intime en fait, je pense, que la, la consommation. Si je te dis, euh, lié au plaisir, va, en pas, fait. va pas chez H&M acheter des t-shirts, c'est des enfants qui les font, ouais. achète pas des Nike. Ça te fait chier, tu l'entends, mais ça ne touche pas à l'intime. L'alimentation, c'est lié à l'affect, c'est lié euh, au familial, au partage, euh, à, au plaisir de la table, en, entre amis, entre, en famille. C'est vraiment un truc euh, de l'ordre de l'intime, je crois. Oui. C'est presque de l'ordre du corps et du choix personnel. En fait, on ne peut pas continuer à manger. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de manger, d'arrêter de partager. Et même une, une nourriture végétale, selon, selon nous, selon la commission, et je pense qu'il euh, y a Patrick euh, Gégaud, je crois un député, qui essaie de lancer l'idée qui est aussi un Végétarien à l'école, c'est que c'est le repas le plus, le plus fraternel qui soit, le, le plus partageant qui soit. J'entends. Parce qu'on va tous manger la même, so la même chose, il n'y a pas de clivage. Sur le, sur le fond, je suis super d'accord avec toi à terme, mais c'est vrai que euh, je suis obligée en tant qu'individu empathique des deux côtés d'entendre aussi que la plupart des gens euh, en toute la journée pour faire des métiers qu'ils n'aiment pas forcément, pour supporter les critiques qu'ils détestent, pour avoir des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes de fric, des problèmes de santé. Et à un moment donné, euh, le réconfort qu'ils peuvent avoir d'une certaine façon, c'est aussi l'alimentation. C'est difficile de lutter partout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, euh, on est obligé de, de se censurer, de se restreindre partout. Je peux concevoir que des, des efforts peuvent être faits, des prises de conscience peuvent être faites, mais que parfois c'est un chemin qui se doit progressif, euh, et que euh, ça mais, peut être un peu plus intime de toucher à l'alimentation que de toucher de, à, au battement. Ou... De toute façon, euh, nous c'est une proposition qu'on fait. On éclaire ah, sur je, des points. Je suis super d'accord avec on, toi. On va pas et... aller faire la police dans les frigos. Hein. Euh... Mais si vous arrivez, disons ne serait-ce qu'à prendre conscience de ça, moi je vous parlais que de ce qui m'est arrivé. Je suis un peu l'entre-deux parce que je, je mange encore de la viande, de la charcuterie, des œufs et du lait. En revanche, j'en mange beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Euh, essayez juste de vous observer de voir ce que vous mangez, de, de voir euh, si c'est nécessaire, de quoi on peut se priver plus facilement, un peu comme un... Mais effectivement, si tu le vois comme une privation, tu ne vas pas le faire, mais ça oui, c'est sûr. Mais c'est une privation. Je comprends que les mais gens si tu... adorent ça. Ouais, mais ce que justement, <rire> non, non, non, pour, oui, mais... pourquoi c'est politique C'est-à-dire que, est-ce que là, en étant tous les jours à nuit debout, il y a des choses dont tu te prives, mais en même temps, tu es là pour une action et tu sais à quoi ça sert. Et tu... Mais l'alimentation, c'est... Je t'assure, et je suis pas une, une boulimique qui une tarée de la table, je suis pas dans le geste, je suis pas euh, tu vois, je, je suis pas non plus quelqu'un qui... De toute façon, suit, où euh... qu'on se trouve en France, chacun va dire « mais moi je peux pas, oui, non, mais... moi je peux pas, je suis bourguignon, moi je peux pas, je suis les C'est pour ça assiettes. que j'essaie de prendre en considération tous les cas de figure et de dire que finalement, ce qui est intéressant sur le cas individuel et ce que tout le monde peut faire, c'est euh, entendre ça, être euh, d'accord ou pas, puisque c'est des faits, de toute façon c'est des informations, ensuite s'observer et voir dans quelle mesure, déjà de toute façon manger plus de fruits et plus de légumes vu qu'on devient tous gros, qu'on a tous des problèmes de santé c'est quand même extrêmement bénéfique, qu'on le veuille ou pas c'est-à-dire réintroduire du légume et du fruit dans son alimentation là où on a beaucoup de féculents, beaucoup de viande, beaucoup de protéines c'est aussi important pour la santé et à partir de là, de voir comment est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger de la viande ou du poisson tous les jours et faire une journée végétarienne par semaine déjà, même en famille ça peut être intéressant et de réapprendre à cuisiner aussi le végétarien parce qu'il y a des huiles insensées, il y a plein d'herbes, il y a plein d'aromates. C'est pas fade du tout. Bah, c'est une démarche. Nous, je veux nous dire. Ce on, vraiment, nous, c'est dans une description de c'est quoi une assiette Un espace politique, c'est l'assiette. Déjà, ça, tout le monde est au, est, est au courant qu'effectivement, tu peux faire plein de choix. Euh, tu votes, euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu uses de ton droit politique, de ton droit de parole dans ton assiette. Évidemment, ça demande de la réobserver différemment. Et tout simplement, nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est combien. Une, une nourriture végétale, 100% végétale, donc pas végétarienne, mais 100% végétale, est bonne pour tous bonne parce que euh, tu luttes directement contre les gaz à effet de serre parce que du coup tu n'es pas en train de t'approprier des céréales alors qu'il y a des gens, des gens qui crèvent la dalle parce que l'eau est mieux répartie parce que les ressources sont mieux réparties parce que c'est plus juste pour la planète entre les humains parce que la déforestation ça, tu, tu luttes aussi là dessus tu vas lutter contre Monsanto parce que dès lors que tu manges plus ta viande si, tu vas plus manger si tu bois, si tu bois du Tropicana le matin si tu achètes de l'aïvaille en soupe de tomates pour justement pouvoir avoir ah des... Ah oui trucs mais attends terriens. mais... Tu, tu finances les aussi. Mais c'est bien... Voilà, mais bien, bien sûr, aussi. mais... Euh, tu manges des tu, mars... Euh, tu fais gaffe aussi, tu peux te dire aussi, bah, je vais faire gaffe de ne pas prendre des trucs avec de l'huile de pâle. Mais le de problème, problème, du coup, au-delà oh, de l'huile de palme c'est qu'il y a un produit sur 50 aujourd'hui en supermarché qui correspond ouais. à ces critères-là. Et du coup, il y a un moment où on ne peut pas euh, réapprendre du jour au lendemain l'alimentation. donc... Est-ce que déjà le... Non mais je trouve de... que c'est le top momo, c'est-à-dire que tu peux, tu peux te dire ah, tiens, je vais arrêter Tropicana. Moi, tout, tout ce qu'on dit, c'est que... Si tu, si tu juste et conscient, après tu fais ce que tu veux dans ta vie et l'idée c'est pas Moi de culpabiliser. C'est ce en fait. pas de juste culpabiliser, c'est se responsabiliser. D Essayer d'observer déjà ce qu'on mange, pas au restaurant parce qu'on ne peut pas forcément toujours choisir les aliments, mais en tout cas à la maison, ce qu'on achète, ce qu'on prend au supermarché, s'interroger. Il y a aussi des, des enfants qui partagent avec leurs enfants, qui essaient de leur expliquer aussi au supermarché ce qui semble bon, ce qui ne semble pas bon. Euh, les fruits qui viennent de l'étranger ils sont souvent irradiés à la frontière aussi. Donc, essayer d'acheter des produits français, pas par nationalisme, mais simplement parce que euh, ça a moins été congelé, ça a moins traîné dans des camions frigorifiques, ça a passé moins de temps en transport, donc effectivement, c'est plus frais, donc effectivement, c'est censé être plus proche de nous et plus plein de vitamines. Et puis ensuite, de pouvoir lire un peu... Les grandes lignes de ce qu'il y a dans les ingrédients, essayer de réapprendre ça déjà. Est-ce que ce n'est pas le premier pas vers bah, cette deuxième étape Moi, en euh, tant qu'antispéciste, je Mais ne... toi, tu as déjà fait je... un kilomètre, je te demande de. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas fait le premier pas Non, mais c'est. Qui commence quelque part, ça paraît trop gros sinon. Euh, bah, en fait, moi, c'est une rupture de conscience, c'est un, tu un retournement. Est-ce que euh... tu penses que tout le monde va le faire comme ça Non, le parce clics, que je pense. Il se, il se, il se provoque Parce là, que, parce que euh, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire tous les arguments qu'on donne, par rapport euh, au, au, à l'injustice euh, de, de, de, de de, de, des ressources, de l'appropriation des ressources par les pays riches pour qu'on puisse manger, nous, à la française, euh, et, tout, et, et les gaz à effet de serre, la déforestation et non, la non, pollution. Mais, ah, la Ça, c est, c est ce, sont des, raisons, pour ce sont des raisons prudentielles. Oui. Mais du coup, et... le déclic que tu n'as pas eu, pour tous ceux qui ne l'ont pas, ouais. et on est beaucoup à ne pas l'avoir, parce que sinon, euh, 50% de la population euh, serait antispéciste, déjà antispéciste végétalien, euh, c'est pas le cas. Donc ouais. les gens voient les vidéos pour certains et, et n'ont pas ce déclic, même s'ils se sentent concernés, même s'ils se sentent blessés, même s'ils ont de l'empathie. Mmh. Ce n'est pas des monstres, c'est juste que le déclic n'est pas aussi facile. peut ouais. être une chance d'avoir pu embrayer sur ce truc-là, mais tout le monde n'y parvient pas. Du coup... Euh... Ce qui est intéressant peut-être, c'est de commencer simplement déjà à considérer ses achats et son alimentation comme un choix. Ah, et un bah tu, peux te lancer un tu peux te lancer un défi. Hein. Tu peux te dire, bah, tiens, euh, je vais apprendre de nouvelles recettes. Si vous cherchez des recettes végétales, là, pour le coup, tu n'as pas assez de 37 vies pour toutes les fêtes. C'est à qui sont sur le net. Hein. Faire, et moi, j'ai commencé aussi, euh, et un, un peu inconsciemment, de... à faire une journée euh, végétarienne par semaine. Parce que je trouvais que ça me faisait du bien aussi. Enfin, je, je, je me sentais bien. C'est plus facile l'été en plus, on, on fait plein de salades, etc. Donc c'est un peu le, le bon moment pour manger des fruits, manger des légumes. Essayer de, de limiter, de mettre un peu à l'écart les viandes, les poissons et de voir comment ça se passe, de voir comment on sent, s'observer aussi et d'avoir conscience des, des, des choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on n'achète pas de la viande finalement, on évite ces choses, on évite une surconsommation en eau, on essaie de faire un pas vers un meilleur, d'avoir conscience de ça et puis de voir ensuite comment ça s'installe en soi. Je ne sais pas si ça avait coupé pendant qu'on parlait des dissonances cognitives, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de manger les animaux, tu commences à avoir de l'empathie pour eux. Donc, pourquoi pas je pense qu'il y a des gens qui ont de l'empathie pour eux avant d'arrêter de les manger. Non, non, mais c'est-à-dire que tu minimises que... plus, oui. euh, évidemment. C'est-à-dire que si, euh, je pense que de toute façon, il y avait un petit sondage, qui est... enfin un petit, un gros sondage qui était fait, je crois que ça date de 2008. Euh, si vous deviez tuer vous-même un animal oui, personne, pour manger de la viande... Personne ne le ferait. Voilà. Même les scènes où on voit dans des films d'époque... Euh... Une paysanne, euh, casser le cou au poulet, tout le monde tourne la tête. Enfin, C'est ce lien aussi qui est fait. Et parce que finalement, ceux qui bossent dans les abattoirs n'ont pas choisi ce métier. Mmh. C'est par défaut. C'est quand t'as plus rien, et les, les, les images qu'on a pu voir des trois abattoirs, euh, et, et les derniers c'est celui de, de Moléon... Est qui des est. Les mecs à... qui sont indignés dans les abattoirs qui les font ces images au final et Yes, ce sont les lanceurs d'alerte ouais. en fait. Mais euh, le dernier abattoir c'est un abattoir éco-surf, c'est-à-dire que c'est un abattoir où normalement c'est on, on ce qu'on appelle... Euh, euh, avoir euh, être mangeur car, euh, carni, Carnivore conscient euh, Responsable, c'est à dire que tu vas te dire Bah tiens moi je vais acheter de la viande mais je vais être sûr que l'animal Il a eu une belle vie dans le bio Etc en plein air, bon on l'a quand même tué à 6 mois alors qu'il avait encore 15 ans de vie derrière lui On va juste clôturer quand même voilà. pour essayer de passer... Mais il se trouve que c'est Un abattoir où il y a eu beaucoup de cruauté Pourquoi Parce que c'est impossible de tuer à la chaîne des animaux euh, Sans se couper Sans couper bien sûr mais c'est impossible voilà. On imagine bien on va vous laisser, on, on retrouvera Anne-Sophie qui reviendra, on essaiera de faire des. On a un peu digressé encore, ouais. mais on va s'entraîner.